Donc ça a commencé par l'étude d'objets naturels. Toute la classification des roches euh, peut-être est, est, euh, est, est venue après, mais euh, je veux dire, il y, y, y avait une approche qui était très, très naturaliste au départ. Euh, ensuite de l'observation des différentes phases de croissance des minéraux, on a pu établir les, les premiers principes de cristallographie, avec des groupes cristallographiques, et puis ensuite, on va dire que, euh, avec euh, l'avènement des, des rayons X et des méthodes un peu plus modernes, euh, on peut arriver maintenant jusqu'à avoir une vision détaillée à très haute résolution, et une résolution atomique euh, de l'emplacement justement des, des, des atomes dans les structures minérales. Alors, la minéralogie euh, ici elle, elle, a, elle, a, elle a plusieurs volets, c'est euh, comprendre comment euh, fonctionne au niveau des matériaux euh, une planète comme la Terre, de quoi sont constitués le noyau terrestre, le manteau terrestre. C'est comprendre les interactions fines entre des organismes vivants et des minéraux. Des fois, ces minéraux sont le fruit de l'activité biologique. C'est la compréhension des propriétés physiques des verres, la manière dont ces matériaux se vitrifient. Ça aide à comprendre aussi comment peut fonctionner une chambre magmatique. Ce qui nous rassemble tous, c'est des méthodes d'observation au niveau des objets. Donc, euh, finalement, le, le, le sens, euh, enfin le, le nom de minéralogie euh, prend tout son sens, euh, car effectivement, on travaille effectivement avec les mêmes échelles d'observation, qui sont souvent euh, l'échelle euh, d'une échelle atomique, l'échelle de quelques microns, euh, au niveau des propriétés euh, qu'on souhaite mesurer sur les différents matériaux qui nous, euh, qui nous intéressent. Euh, il euh, ben y, y a pas mal de points communs, euh, ça peut être des propriétés structurales, ça peut être des propriétés euh, des mesures de vitesse du son, ça peut être euh, des propriétés de dureté. On est un petit peu à cheval sur, sur ces, ces, ces grandes divisions entre des physiciens, des biologistes et des minéralogistes, et, euh, et je pense que l'enrichissement là est, est, est, réel, et, euh, est réel et mutuel. C'est-à-dire qu'on a effectivement beaucoup appliqué des méthodes d'études de physique du solide qui sont des méthodes très poussées, utilisant euh, microscopie, spectroscopie, euh, les grands instruments euh, qui peuvent être les sources de neutrons, les sources synchrotrons, euh, en les appliquant euh, à des matériaux qui sont pertinents pour euh, qui la, la, la géophysique interne, la géomicrobiologie euh, donc voilà un petit peu pour, pour résumer ces, ces interactions et ces, ces techniques qui sont, qui sont vraiment très, très variées. Certains micro-organismes sont capables de former des minéraux, euh, alors, Dans le monde du vivant, l'organisme qui forme un organisme que l'on connaît tous qui forme du, du minéral, c'est euh, l'homme, ce qui forme son squelette. Et donc nous essayons de comprendre comment le vivant peut former du minéral et quel peut être l'effet du minéral sur le vivant. Pour étudier ces processus, pour euh, étudier ces interactions entre le minéral et le vivant, nous utilisons un certain nombre de techniques euh, de la biologie et de la minéralogie notamment un certain nombre de techniques de microscopie comme la microscopie électronique en transmission qui nous permettent donc de regarder à des échelles très petites jusqu'à quelques nanomètres donc, les relations entre l'organique et le minéral. L'enjeu de l'approche au laboratoire c'est d'aller le plus loin possible au niveau de la compréhension des mécanismes moléculaire, atomique presque, à l'échelle de l'atome presque, euh, de, comment le, le vivant va former un minéral ou, ou dégrader un minéral, comment euh, cette dégradation, ou cette formation du minéral va contrôler euh, la mobilité d'un élément polluant par exemple. Pour ça, on a besoin de systèmes simples sur lesquels on va pouvoir utiliser tous nos outils euh, euh, donc, euh, et, et aller le plus loin possible dans la compréhension de ces mécanismes. Il s'agit d'étudier la mobilité d'un certain nombre d'éléments euh, chimiques qui, polluants dans euh, l'environnement. On a des rivières qui traversent euh, des mines ou d'anciennes mines. Cette pollution peut disparaître assez vite euh, dans le cours d'eau. Et on sait que cette disparition est liée à la précipitation d'un certain nombre de minéraux, notamment sous l'action de micro-organismes. Alors voici des, des cultures de micro-organismes. Cette culture contient du fer sous sa forme réduite et donc on a une solution euh, limpide. Leur métabolisme va consister en l'oxydation du fer de plus en fer 3+. Lorsque le, le fer de plus s'oxyde en fer 3+, il devient insoluble. Et donc, il va commencer à précipiter. Cette fois-ci, il est orange. Et l'orange, c'est cette couleur de la rouille. Le fer, maintenant, est complètement oxydé. Ces oxydes de fer, ils piègent de nombreux éléments métalliques. Si je rajoutais de l'arsenic dans, ce, dans cette solution limpide, l'arsenic serait relativement mobile, il serait en solution. Lorsque la bactérie oxyde et forme ces oxydes de fer, l'arsenic va être piégé par ces oxydes de fer. On va donc dépolluer en quelque sorte. est très centré sur, sur la terre interne et les différents moyens qu'on qu se donne sont bon, essentiellement, essentiellement de l'expérimentation qui est faite au niveau de, de, de, de cette approche terre interne. Euh, L'idée étant de, de choisir des composés modèles, de soumettre ces composés modèles à des conditions de pression température qui sont celles que ces composés connaissent à l'intérieur de la terre et ensuite euh, mesurer des propriétés pertinentes euh, de, de ces matériaux. Alors, un de nos outils de, de prédilection, euh, c'est en partie la, la, la cellule en clume de diamant. Le principe de la cellule en clume de diamant est relativement simple. Euh, une pression, c'est une force divisée par une surface. Euh, si une force est grande et que la surface est très petite, la pression est très grande. Au fond de ce cylindre, on peut trouver un tout petit diamant. Au sommet de ce diamant est taillée une toute petite tablette, une toute petite pointe. C'est finalement sur cette toute petite tablette qui est vraiment juste au sommet ici qu'on va positionner un de nos échantillons. On applique finalement, en engageant les deux diamants l'un contre l'autre, de cette manière-là, on referme la cellule. Il suffit ensuite d'appliquer une force euh, relativement importante à l'arrière ici pour générer, euh, de par la très petite taille des tablettes de diamants, euh, une pression qui peut être très importante, soit plusieurs millions de fois la pression atmosphérique. Vous êtes là devant notre outil de recherche de prédilection, qui est la cellule en en diamant chauffée au laser. C'est un outil qui nous permet, au laboratoire, de reproduire les conditions de pression et de température qui règnent dans les intérieurs planétaires et plus particulièrement à l'intérieur de la Terre. Tout ce qui se situe en dessous du manteau inférieur. Donc à 660 km dans la Terre, vous avez une transition entre le manteau supérieur, la zone de transition, et le manteau inférieur. Donc c'est là où commence ce qu'on appelle la Terre profonde. Et donc nous, nous étudions le manteau inférieur et le noyau terrestre. Cet, cet outil est somme toute assez simple, il est basé sur la conjonction d'un outil qui est la cellule enclume en diamant, qui est un outil qui permet de reproduire des pressions de plusieurs millions d'atmosphères d'un système de laser de puissance infrarouge qui focalisé à travers un, une, une optique un peu assez compliquée ici euh, permettent de reproduire à l'intérieur de cette cellule des températures de plusieurs milliers de degrés. Donc vous avez plusieurs milliers de degrés Celsius de température, plusieurs millions d'atmosphères. Vous êtes euh, dans le dans le dans le domaine de pression de température des intérieurs planétaires. C'est un échantillon de Perovskite et de magnésiovustite. c'est les deux phases majeures de la roche principale du manteau inférieur. C'est à dire que le dirais, 90 à 95 du manteau inférieur, c'est ça. C'est fabriqué de ça. Donc cet échantillon est dans la cellule. Il est à une pression de 55 giga Et on va le chauffer à peu près 2500 degrés. Donc ça nous mettra dans les... Pression, enfin dans les conditions de pression et de température qui règnent dans le manteau à une profondeur d'environ de, 1500 km de, de profondeur dans le manteau inférieur alors là vous allez, je vais augmenter la puissance du laser, vous allez voir apparaître le point chaud oui, ça c'est l'endroit où il, il focalise le laser à l'intérieur de la cellule et là, vous avez une pression que normalement on peut mesurer grâce à cet outil, mais que je vais vous donner à l'œil, qui doit être de, une température de l'ordre oui, de 2200-2300 degrés. Donc pour une idée, le spot de chauffe qu'on voit là, la partie chaude, si vous voulez, la partie euh, qui est à haute température, elle fait à peu près 30 micromètres de diamètre. Et bien que l'échantillon ici soit à température ambiante, l'échantillon, c'est-à-dire cet échantillon qui est une roche du manteau inférieur, dans ce point-là que vous voyez, il est dans les conditions de pression de température du manteau inférieur. cest si on pouvait creuser un trou à 1500 km de profondeur, on verrait ça. Donc, Non seulement nous voulons étudier des processus euh, profonds donc, qui, se sont, euh, qui, qui, qui se déroulent dans le manteau inférieur et qui concernent le manteau et le noyau, mais nous voulons aussi décrire des processus très anciens. Euh, mon projet consiste à étudier la formation du noyau de la Terre et la cristallisation euh, du manteau. Donc euh, c'est en fait les deux processus géologiques majeurs dans l'histoire d'une planète euh, tellurique. Donc cette cellule, cet outil est non seulement un outil, une fenêtre euh, dans les intérieurs planétaires, c'est aussi une fenêtre dans le passé qui nous permet de reproduire et d'étudier des processus qui se sont déroulés il y a 4,5 milliards d'années. En ce qui nous concerne, comme on est très axé sur les mesures des propriétés, euh, souvent les, grands, les grandes avenues qui peuvent s'ouvrir sont liées à des développements technologiques. Donc je dirais que moi ce qui a vraiment changé euh, la, la manière de faire des expériences, euh, de concevoir, réaliser ces expérimentations, c'est le lien avec les grands instruments. Donc euh, qui peuvent être ces sources euh, synchrotrons, qui sont ces sources de rayons X euh, très très brillantes. Euh, tout simplement parce qu'elles nous permettent d'accéder à cette information structurelle et aussi à ces propriétés de transport. Euh, à l'échelle des, des objets qu'on est forcé d'observer dans nos expérimentations de pression. Finalement, c'est toujours plein d'espoir le, le, le fait, de, le fait finalement de, de pouvoir faire ces expériences. Euh, le fait de, de pouvoir les faire, de pouvoir en faire de nouvelles, est souvent lié à, à, comment à, un, à un développement exp, instrumental particulier. Et ensuite, ben, on voit que ça ouvre de nouveaux pleins de portes euh, et de nouvelles de grandes questions scientifiques.